Et oui, on revient sur ce jeu. Alors, évidemment, vous voulez me dire pourquoi tu reviens sur ce jeu, Hugo Alors que tu nous as défoncé les oreilles avec ta boîte Sonic Bah, parce que vous voulez la suite, hein. Et c'est pas ma faute, hein, c'est votre faute, hein. Par contre, je sais pas du coup si je continue à faire la boîte de. Oui, bon, j'ai fait test aussi, alors. Et la prochaine fois, ça sera. Nickols Bon, allez, lance l'intro. Presque, alors c'est ici que toute la presse commence. C'est un peu... Oh Ça, j'ai déjà vu J'ai déjà vu comme ennemi, tout ça. Loupez Oh... Non Des lapins Allez... Ah Allez, c'est reparti Alors... J'ai l'impression de déjà vu. Déjà vu... Non Ah oui, c'était bon, je me rappelle de la scène <rire> Ah bah super, j'avançais avancé que 2 mètres Tranquille Bon attends, je crois que j'ai reçu une notification Je crois j'ai reçu une notification sur Discord Alors attendez, voilà c'était euh, tranquillou euh, Parlons avec le copain Marco aussi Ah Oh la vache C'est moche <rire> Ah punaise, bon ça va, tant que je récupère et que Tess peut le bolosser Oh punaise! Tiens! Oh la vache! Oui! hey pef! Norage, Serorynx! Oh, il y a des pétales. LE TRUC! J'ai l'idée, je vais le faire avancer jusqu'au prochain niveau. Ah non, peut pas. Alors, on continue. Putain <rire> ah. eh, C'est joli on dirait un peu la chine le chapon un peu. Qu'est-ce que je fais Aïe. Bon bah je bouge pas hein. Bon bah j'ai pas eu mal, j'ai pas perdu les rings, ça va alors. Bah alors qu'est-ce qui t'arrive C'est très joli, la musique elle est bien en plus. Non Oh, à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau. Ah, il y a encore des pièces. Ok, parfait. Maintenant, on revient. Non, à deux. Cassé, cassé, cassé, cassé, cassé, cassez! ce cassez, cassez, cassez, cassez. Es qui est mort ça fait quoi ça ah les écologiques. Ah... Eggman n'est pas un écologique <rire> Oh non Le ninja Oh la vache Oh ça va, tant pis Oh la vache Oui Contre Tiens Tiens Mais tape-le plus... Ok, je crois que j'ai compris Tiens Bon ça va, il est simple, il faut juste un bon timing. On enchaîne Oh non ah Ah bah je suis Marcel déjà <rire> Alors approche-toi Oui Oui Bien joué Tels Ah le bâtard il s'est enfui. Oh, oh Ah bah oui bah de toute façon je me suis fait un peu spoil un peu qu'avait euh, Metal Sonic alors bon... Ouais je sais euh, je me fais spoil la gueule de euh, toute façon euh, je me suis fait aussi spoil euh, ce Mario Odyssey en voyant les boss, le boss final alors bon... Juste une image, après je savais pas que je vais rien dire parce que sinon ça va spoiler le jeu. Oh! Oh putain! Tiens! Reviens! Allez, monte le gros là! Le gros! C'est pas grave, je peux te démonte même! Tiens! Voilà! Cassé! Oh. Ah la petite ref! D'ailleurs, le Sonic CD c'est le premier Sonic que j'ai terminé en entier pas forcément en entier avec tous les euh, roll mais au moins euh, le premier. Bon, après j'ai réussi avec le Sonic 1, avec euh, tous les euh, roll mais je bon, faut pas dire que j'ai un peu triché grâce au téléphone. Yeah. Yeah. Yeah. Where are you Metal Sonic Ouais, are you my boy oh. Ah, le fake Ouais, j'ai gagné. <rire> oh, dame Ah, maintenant il, il attaque. Ouf. Mais l'esquive du joueur euh, français euh, Sonic. <rire> oh <rire> Un, un <fandom> de Sonic. <rire> oh la vache Ah, je crois j'ai compris. J'ai peut-être compris. Il faut que peut-être que je fasse un ricochet. Pef c'était ça la solution. Le ricochet. Mais n'attaque pas, Tels ça. Ça sert à rien les points. <rire> Mais l'attaque, pas... oui, oui. Oh cette dernière balle. <rire> J'ai envie de dire Metal Sonic. You do slow. Ah euh... oh, la gueule qu'il a le Eggman. Oh. oh mince. Non non non non non non non non. Bon. Ouh. Non. Bon c'est pas le truc qui l'avance. Hein. Alors mamie, qu'est-ce qui t'arrive <rire> Bien joué Tails. Oh putain rien on la musique. Mais c'est quoi cette transition <rire> Un, un amour romantique Tels, viens <rire> Tels, come on Allez, Tels Tu sais, Tels faut que je te dise quelque chose Je t'aime Connor, t'attaque pas mon chéri <rire> Amateur de bateau <rire> bon, En même temps, amateur de bateau euh, Le bateau, c'est assez romantique N'est-ce pas, Tels Vite, <rire> le bateau <rire> Mon chéri <rire> Je ne pourrais pas m'avoir hey. Oh non, je l'ai caté ah, le ah bah nickel je peux le récupérer Mais il est à l'intérieur de moi bon, Ah nickel la bonne soirée <rire> On dirait que Sonic il s'est déguisé en furie renard J'ai peur que Sonic meure euh, ici là ah, Et en plus il y a le compteur <rire> Vite la bulle Oh <rire> Alors Alors Eggman on s'amuse Oh c'est bien on change le rôle quoi. C'est-à-dire que le véhicule que je porte, c'est. Il y a dans dedans normalement. <rire> J'aime bien comment il panique. <rire> non me chope pas Non on va pas le faire, de toute façon c'est chiant et je gagne rien à la fin. Oh, c'est vengé Il est où le truc, il est où le truc <rire> Sors d'ici <rire> Vas-y, t'as sur le bouton, voilà Bien joué Ah oui, ça je me rappelle ça. Je crois que je vais se tromper de côté. Là il faut l'attaquer parce que je vais aller ah oh non je vois une verre, ah oh, putain ça va chiant ce boss. en plus c'est peut qui va mourir là oh. zéro <rire> NAKOLS <rire> NAKOLS qui se fait bolosser <rire> oh non. when I see you again oh non oh, non non non non j'ai plus de rig, j'ai plus de j'ai, je suis mort attention oh NAKOLS ah bah <rire> Il a bugué. <rire> ah on va voir si je peux accéder. Ah bah non. Comment j'accède Est-ce qu'il faut que je prenne pas que je fasse Pef Allez, on va se venger. Ok, on se, calme, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Voilà, tranquille. Ok, ok, ok, tranquille, tranquille. Oui, c'est bon. Allez, on chope maintenant. On chope, on chope. Oh non, non, non, non, non, non, non le temps. Ça va, ça va, il y a encore du temps, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Allez, allons-y, allons-y. Vengeance Et justice Tranquil. Oh, un pistolet Bâtard de magicien, là. Oh Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a fait oh, oh putain Putain, il se prépare à oh. se jeter... Ah, mais... Ah, c'est bon, j'ai perdu, hein, le... Oh, putain, par derrière Allez, stopper le dernier coup, comme ça, je t'avais non. Voilà. Allez, salut s'il si tombe, qu'est-ce qui se passe Alors ça, ça s'appelle du Wallack. R'alba C'était bien joué, j'avoue, c'était drôle oh. T'es qui toi Par contre, je sais pas si c'est qui les personnages ici Apparemment ah, ce que j'ai vu euh, sur Youtube Parce que oui, je me fais harceler sur Youtube C'est que, c'est des personnages que Sonic... Oh Désolé j'étais concentré avec le bas. Soit des fakes on va dire, de ce que Sonic doit être de base normalement. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est par là genre c'est eux d'abord les premiers qui ont été créés ou les seconds à peu près. Un truc comme ça. Après c'est ce que j'ai compris après peut-être qu'il peut-être que j'ai pas vu des vidéos pour savoir si c'était qui vraiment. Je vais reprendre le tonneau. Et bienvenue à tous. Euh, bienvenue sur le show du robot. A chaque robot je... Oh, c'est qui <rire> Ah mais attends, lui, il n'est pas. Euh... Je sais qu'il c'est lui. C'est pas le qui, c'est pas le, c'est <rire> J'allais dire, j'allais dire Pacani. Oh putain Eh hey, bon, Borman, si tu t'es trompé de jeu, mdr. Bien joué. <rire> Ça vient, je galère comme un con avec les deux premiers, Celui-là, j'arrive à le one-shot. Bien joué, Tels. Voilà. Oh non. C'est la fin du show. <rire> c'est vrai qu'il faut que j'essaie de savoir c'est euh... quoi l'histoire entre les trois personnages. <rire> Tels qui voir son saut, <rire> il bouge plus. Ah. Mais il est là <rire> Ah, super Sonic Mania. <rire> ouais. Par contre, faut. Ah, ça va. Faut que j'enlève quand même la flamme parce que si je touche, si Sonic respecte la logique euh, de la science et de la physique, si tu tuisses le feu avec, des, avec euh, du pétrole, ça fait euh, cabou. Voilà, <rire> je vais faire un toboggan pour la peine. Yeah glou glou glou Oh non Je redescends d'un étage. Je me suis fait écraser. <rire> oh Mécanicien du dimanche. <rire> Ouf, un peu de chaleur. Ouh la vache. <coughs> voilà, je suis très réaliste, moi. Voilà, bienvenue au, en Chine. <rire> oh non. Oh la vache. Ah oui, il y a lo la logique du jeu. <rire> Attends, il faut monter sur ça. <rire> ah punaise, on... On oh, va encore des trucs sur Discord. Attends, on va voir ce qui se passe sur Discord alors. Oh putie. Ah, mais attends! On m'enlève mes rings! Oh, on va aller dans le bateau! Et Tess s'est noyé! Attends, on. Ah! Voilà, on déconcentre. Euh, bon, bah du coup, je vais faire une petite dédicace. Hein. Je fais une dédicace à Marco qui m'a fait perdre ma capacité de. de... de avoir la flamme. Oui! Allez, ab... allez, ciao les arabes façon, je suis pas raciste, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon, au second tour. Alors, on va voir si la logique est, euh, est sûre. Oh la vache, je m'enflamme Putain, je vois rien ici. Vite Ah, il me reste au moins une pièce. Le bâtard, il m'a feindé Ok, un de moins. Je vais les Non Putain, quel con. J'ai cru que j'allais faire comme à la piscine, c'est-à-dire je passe en dessous de la personne pour choper le... <rire> pour faire la petite farce derrière. Ah bah tiens, tiens, pour sage, pour sage. Fuck you, Wickman, fuck you. Fuck you, Wickman, fuck you. Je vais te demander. Où es-tu Où is tu Où est this Où est tu ah, ça me saoule ces cailloux là qui me bloquent le chemin Alors que c'est des ennemis Encore un, voilà Là Là encore Et un hein, combien de ces trucs Oh putain Bon soleil Voilà, à chaque fois qu'il y a un caillou Qui n'est pas au fond C'est forcément un ennemi La flamme Putain Tiens Ah il était où <rire> Merde, il était là-bas C'est parti J'ai Personne ne peut m'empêcher désormais les Dégage les rageux vais faire une chanson avec ça, je sais pas bon jeux. <rire> Sans laisser de traces Oh la vache, vite, vite, vite, vite, vite Il faut que je me dépêche Du coup, je me, suppose... je me pose une question maintenant ah Tandis que sur la map euh... Enfin, sur l'aventure Mirage Si... Euh. Knuckles est tombé dans le vide. Est-ce que du coup ça va changer le gameplay du coup Oh la vache Oh non, j'ai aucun ring Je suis baisé Oh la vache, il m'a écrabouillé Bon tu que j'attaque avec un mec qui fonce dans le tas avec un caillou quoi Oh putain, mais à chaque fois il m'écrabouille quoi, comme une petite merde quoi Petit con hein. quoi Petit con C'est très beau Oh mais à chaque fois Tiens voilà, sale fumier de merde <rire> Ah Putain <rire> Bon, bah voilà. Euh... Putain, bonus, je vais regarder un peu les bonus. Il y en a pas. Hugo, <rire> à quand une prochaine vidéo Est-ce que tu pourrais arrêter de prendre des photos sur Darkos Réaction On va se laisser pour cette seconde partie. Si vous voulez une troisième, bah je la ferai. Sur ce, des petits bisous. Et euh, bah je vais terminer avec un Sonic, quand même. You too slow Attends, je vais, je vais faire plutôt l'autre <rire> Hey, you like this ce, like ces vidéos It's for... Uh, next episode, yeah Voilà. C'était pourri. <rire>